Yo tout le monde, c'est MightyFake et aujourd'hui on va voir comment changer de pays sur YouTube avec le VPN, VPN. C'est parti. Donc comme on vient de le dire, on va utiliser VPN disponible aussi sur Mac, iOS et Android et c'est sa version gratuite qu'on va utiliser. Je t'invite aussi à consulter le site pour plus d'informations. On va donc télécharger et après l'avoir installé, elle ressemblera à ceci avec à gauche le menu de navigation et au milieu notre adresse IP actuelle, le bouton de connexion, le protocole et le serveur. On va donc se rendre sur le YouTube de base que j'ai ici, voilà voilà. Puis on retourne directement sur le VPN où on va choisir un serveur du pays où on veut aller. Il y a quelques serveurs gratuits ici et beaucoup de VIP Moi je vais donc prendre celui de l'allemagne par exemple Je me connecte Et quand c'est ok, je retourne sur ma page YouTube pour l'actualiser Voilà, tout de suite on voit les changements opérés ici Que ce soit sur le logo ou sur la langue de certaines vidéos On peut même aller au niveau des tendances et voir que c'est plus du tout la même chose donc à ce niveau le tuto est terminé, oui terminé mais la version gratuite d'iTop VPN n'offre que 700 mégaoctets par jour et quelques petits serveurs. Heureusement ce que sur Youtube une fois que tu as changé le pays, même en désactivant le VPN ne sera pas changé donc c'est bon pour nous. Mais si tu veux la version complète VIP en illimité avec toutes les fonctions, il faudra un peu débourser. En parlant de ça, j'ai 3 licences VIP d'un mois à offrir à n'importe qui. Du coup, je mettrai les codes au niveau de mon commentaire épinglé à chaque 500 vues en plus sur cette vidéo. Donc, à 1500 vues, on aura le troisième et dernier code. Sois juste un peu attentif et tu pourras les avoir. Mais, mais, mais, mais, Itope VPN c'est pas sûrement ça. C'est aussi un VPN optimisé pour le streaming avec des tunnels Netflix, Disney+, HBO, UU et bien d'autres. C'est un VPN que tu peux utiliser pour changer ou masquer ton pays sur divers réseaux sociaux à l'instar de WhatsApp, Facebook, Twitter et même TikTok. Entre autres, il y a aussi des tunnels pour des serveurs de jeux comme Roblox, PUBG et Warzone. Et enfin, il y a aussi pas mal d'options dessus comme améliorer la confidentialité de ta navigation renforcer la sécurité du système d'exploitation sur lequel tu es, bloquer les publicités ou encore protéger son DNS. Tu auras donc compris que c'est un outil qui en vaut vraiment la peine. Donc comme tu l'as vu, c'est pas juste avec YouTube que tu peux utiliser le VPN. Il saura s'adapter en fonction de la situation, donc fais un bon usage. Je rappelle aussi que les liens sont dans la description et que le jeu concours est désormais lancé. Sur ce, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu abonné à la chaîne.